Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur une question qui est très importante et qui turlupine énormément de nos co-religionnaires. Et c'est la question de savoir quelle est la position de l'islam face à la théorie de l'évolution. Pour faire cette vidéo, je vais m'aider du travail d'un biologiste qui a travaillé cette question de la compatibilité entre la religion et la théorie de l'évolution qui se nomme Gérald Rowe, dans un livre qu'il a nommé cartographier le débat sur l'origine. La première chose à comprendre hein, lorsqu'on parle de ce débat, c'est qu'il faut différencier quatre débats différents au sujet de l'origine. Le premier, c'est le débat au sujet de l'origine de l'univers. Ensuite, le débat au sujet de l'origine de la vie. Puis le débat au sujet de l'origine des espèces. Puis le débat au sujet de l'origine de l'être humain. Et la théorie de l'évolution peut concerner euh, éventuellement chacune de ces questions-là. En général, au niveau académique, lorsqu'on vise la théorie de l'évolution, on pense plutôt à deux questions, la question de l'origine de l'être humain et la question de l'origine des espèces. Ensuite, par rapport à cette question-là, on a en général six positions. La première position, c'est la position qu'on nomme le créationnisme de la jeune Terre. Donc c'est ces mouvements chrétiens fondamentalistes qui affirment que euh, non seulement euh, Dieu a créé la terre et les espèces telles qu'elles, mais qu'il les a créées il y a 6000 ans. Puis on a le créationnisme de la vieille terre qui affirme que la terre n'a pas forcément 6000 ans, mais que Dieu a créé les espèces telles qu'elles, ainsi que l'être humain. Puis on a les théories de l'évolution dirigée. Donc c'est l'idée qu'à chaque instant de l'évolution et de la chaîne de l'évolution, Dieu a dirigé. Donc Dieu a, a directement manifesté son pouvoir afin de faire évoluer les espèces selon un plan. La quatrième position, c'est ce qu'on appelle l'évolution planifiée. Donc ça serait l'idée que Dieu a programmé, hein, a programmé tout le processus d'évolution, jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin des temps, et que Dieu a simplement lancé le processus comme un programmeur qui, qui programmerait tout et qui appuierait simplement sur la touche « On » ou « Entrée » afin de lancer le programme. Après ça, on a les théories non-théologiques ou non-téléologiques, pardon, de l'évolution, c'est-à-dire des théories qui disent que Dieu a créé, par sa puissance, il a mis en place des, des, des mécanismes qui ont permis l'évolution, mais sans forcément y mettre un but sans forcément avoir un but derrière la création. Puis on a les thèses naturalistes de l'évolution, c'est l'idée que euh, l'évolution se fait par euh, des processus purement naturels et donc sans l'aide d'un dieu. Ce sont les six positions qu'on trouve en général euh, sur ce débat. Maintenant, nous les musulmans, on peut avoir plusieurs approches par rapport à la théorie de l'évolution. Il y a des approches qui selon moi sont saines et des approches qui sont malsaines. La première approche, c'est une approche complotiste, donc euh, ça correspondrait peut-être euh, aux théories créationnistes de la jeune Terre et de la vieille Terre. Ces approches-là, qu'on peut retrouver dans certains milieux chrétiens, sont selon moi inefficaces parce que tout simplement elles manquent de crédibilité et tout simplement elles nient certains faits qui sont empiriques, c'est-à-dire qui ont été observés et qui sont plus ou moins acceptés et qui peuvent être vérifiés. Une seconde approche, c'est ce qu'on appelle euh, le mouvement du intelligent design, donc l'idée que d'utiliser la science, d'utiliser les conclusions scientifiques pour dire que plutôt que d'indiquer euh, la non existence de Dieu, au contraire, ces découvertes scientifiques indiquent l'existence de Dieu. Elles indiquent le fait que Dieu existe et qu'il faut un Dieu pour qu'un euh, tel processus d'évolution puisse avoir lieu. Et la dernière position, ça serait une position sceptique par rapport à la science. Et selon moi, c'est aussi une approche qui est intéressante et qui a de l'avenir. Il s'agit tout simplement de dire que la science, en tant qu'outil et méthode, n'a pas la capacité de trancher ce genre de questions. L'autre point que j'aimerais qu'on comprenne, et donc je fais un effort pour bien cadrer le débat, pour que vous ayez les outils pour répondre à ce type de questions, c'est que... En soi, la théorie de l'évolution telle qu'elle est comprise par les scientifiques actuellement, elle pose de problèmes ou plutôt elle contredit l'islam dans un seul point. Et c'est la question de l'origine de l'être humain, et non pas la question de l'origine des espèces. Sur le sujet de l'origine des espèces, on n'a pas de textes qui sont nécessairement clairs, et donc il est tout à fait possible de comprendre le Coran et la Sunna à travers notre compréhension traditionnelle et accepter qu'il y ait pu avoir un processus d'évolution pour les espèces en général ensuite lorsqu'il s'agit de l'être humain évidemment là il y a un conflit parce que nous disons que Adam est une création qui a été créée directement par Allah la première manière de répondre à cette question là c'est une position qu'on appelle l'exceptionnalisme c'est l'idée que Allah a créé à travers euh, ce processus qui est le processus de l'évolution de toutes les espèces mais qu'il a fait une exception, qu'il a fait un miracle avec Adam alayhi -salam, et c'est ça qui rend la création de l'être humain exceptionnel. Nous, musulmans, nous avons aucun problème à accepter que Isa ait pu être né sans père. Chose que aucun scientifique, aucun évolutionniste à l'heure actuelle n'accepterait. Évidemment, personne n'accepterait qu'il est possible qu'un être humain né sans père sans rapport intime, sans ovulation. Pourtant, nous y croyons et nous pensons que c'est un miracle d'Allah. Si nous croyons en ce type de création, alors même que nous n'avons pas de preuve nous n'avons pas de preuve de la naissance miraculeuse de salam, si ce n'est le Coran, si ce n'est le témoignage d'Allah, pourquoi aurions-nous besoin d'une preuve de la naissance miraculeuse de Salem. et l'idée c'est que si on continue à regarder ce phénomène là à travers les lunettes de l'évolutionnisme hein, où on pense que nécessairement où on présuppose a priori que nécessairement toute espèce doit avoir euh, un ancêtre évidemment on ne pourra jamais arriver à la conclusion que l'être humain est une création miraculeuse, une création exceptionnelle donc c'est une première manière de répondre à, à cette question là qui d'ailleurs a, a eu pas mal de popularité au sein des milieux euh, ben des milieux des, des, des, des, douates, hein, des prédicateurs à l'islam. La seconde manière dont on peut répondre à ce type de questions c'est utiliser l'approche que j'ai présentée avant, le scepticisme scientifique. Dire que la science en tant qu'outil n'a pas la capacité de répondre à ce type de questions. Et sur ce genre de sujet je préfère laisser ça à d'autres vidéos, parce que ça peut être long et il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Mais pour répondre à cela rapidement, hein, premièrement, la question de l'origine de la vie, et l'origine des espèces et l'origine de l'être humain, c'est une question d'histoire. Et la science se base sur des observations. Or, on ne peut pas observer le passé. Hein, on peut observer des traces du passé et essayer de faire un lien hein, entre ces différents témoignages du passé et reconstituer une histoire, d'accord mais donc en tant que type de savoir, hein, la question de l'origine euh, de l'être humain est déjà une question dans laquelle la science commence à atteindre ses limites hein, à cause du, du fait que la science ne peut pas observer ce genre de choses-là. Donc ça n'a pas le même poids hein, en termes de preuves que par exemple un phénomène scientifique que l'on peut observer en laboratoire et que l'on peut reproduire en laboratoire. Et l'autre élément que je voulais présenter, c'est une euh, citation, il me semble, de Michael Ruse, un des plus grands spécialistes de Darwin, et de sa vie, et de son histoire, et de sa biographie. Qui a comparé, en fait, la théorie de l'évolution à l'exemple suivant. Il a dit, prenons l'art de la guerre de Tsun Tzu, hein, qui est un livre énorme, hein, un livre qui fait, il me semble, quelques milliers de pages. Et admettons qu'on vous donne sept pages hein, déchirées au hasard dans l'art de la guerre de Tsun Tzu, et qu'on vous demande de reconstituer l'histoire de l'art de la guerre, à partir de ces sept pages éparpillées. Est-ce que vous y arriverez La réponse est non, vous n'y arriverez pas, parce que c'est insuffisant. Et il a comparé la théorie de l'évolution à ça, c'est-à-dire que euh, sur un échantillon très limité, hein, peut-être même pas 1%, même pas 0,001% des espèces qui ont existé, on essaye de reconstituer toute l'histoire de la vie. Est-ce que vous pensez que ce processus ne laisse pas, ne laisse pas place au doute? Est-ce un processus tel que celui-là est suffisant pour jeter le doute sur la parole d'Allah sur lequel nous affirmons à 100% qu'elle est révélée et quelle est la parole véridique d'Allah La réponse pour moi est évidente. Wassalamu wa allahu a'lam.